Elle va être une journée tranquille et pas mal plaisante, surtout après les oppositions délicates que vous aviez vécues durant les derniers jours. Donc lundi, vous pourriez pousser un soupir de soulagement. Vous pourriez travailler sur trouver des terrains d'entente ou bien réparer ce qui aurait été affecté de vos relations durant les derniers jours. Mardi et mercredi, la lune sera dans Scorpion, votre neuvième maison. Vous êtes parmi les, les plus chanceux, chers Poissons. Une très belle vitalité vous habitera et vous concentrerez sur votre travail avec une énergie ambitieuse et très motivante. Votre sensibilité et votre appréciation de la beauté seront très stimulées, ce qui rendra votre créativité en éveil alors les activités créatives et artistiques seront très favorisées par les énergies de cette période. Votre spiritualité sera en éveil et votre désir d'offrir votre, votre aide vous rend très généreux et très agréable à être avec. Votre charme au niveau de la communication vous rendra très populaire et très charismatique. Votre intuition sera particulièrement très puissante durant cette période rien ne peut vous ralentir une période à en profiter au maximum jeudi et vendredi la lune sera dans le sagittaire votre dixième maison vous pourriez être un peu distrait durant cette période alors vous pourriez avoir tendance à mal interpréter les messages reçus ou bien mal clarifier les messages aux autres vos messages aux autres ce qui pourrait amener à une mal compréhension de la part des autres aussi. Vous pourriez même vous voir en train de questionner la réalité dans le sens vous pourriez vivre des situations où vous vous diriez je ne peux pas croire que ça se passe maintenant. Il faut éviter de réagir trop vite et évaluer très bien vos réactions avant et patienter. Ces énergies sont passagères. Samedi et dimanche, la Lune sera dans le Capricorne, votre onzième maison. Le plus important durant cette période serait d'éviter les aventures et la prise des décisions hâtives, surtout au niveau de vos finances. À part ça, elle va être une fin de semaine très amicale et sociale. Samedi, et de temps en temps, vous pourriez sentir un besoin de partager vos émotions et vos sentiments, qu'ils soient bons ou mauvais. Et surtout, ça c'est surtout samedi. Quelques nervosités et impulsivités au niveau de la parole pourraient se manifester. Dimanche, par contre, l'ambiance changera et vous pourriez avoir des changements ou des rencontres stimulantes et excitantes. Vous rechercherez les divertissements et vous voudrez profiter de la vie sans se sentir coupable. Et pourquoi pas, allez-y, vous le méritez. Vous serez plus en contact avec vos sentiments ainsi que les sentiments des autres et votre environnement en général. Ce qui fait que vous pourriez sentir tout genre d'énergie, qu'elle soit positive ou négative. Alors essayez